Thank mm -hmm. you. Un grand plaisir que, que j'introduis cette soirée conférence liée à notre concours photo euh, handicap et culture. Euh, en préambule, je tenais vraiment à remercier l'ensemble des partenaires euh, qui sont associés euh, autour de cette formidable action euh, initiée par euh, Séverine, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous euh, ce soir, même si elle a quitté euh, le CNAM récemment, euh, qui, euh, convaincue et déterminée, a, a permis de promouvoir la question du handicap au sein de notre CNAM en centre Val-de-Loire. Je remercie donc la GFIP, la Casden, la région Centre-Val-de-Loire, la Directe, le FIPHFP et le JPAFA Centre. Et un grand merci bien sûr à tous les participants du concours photo pour leur regard artistique, créatif et ingénieux. On a installé dans nos locaux à Orléans l'exposition qui malheureusement pour le moment n'a pas réellement pu être visitée, mais c'est avec grand plaisir qu'on accueillera les visiteurs prochainement. Et puis euh, redire aussi que cette exposition, et c'est vraiment dans cet esprit euh, qu'elle a été euh, construite, elle est euh, mobile. Et donc elle a vocation aussi à aller siéger euh, dans d'autres lieux. Et on l'espère euh, qu'elle trouvera euh, beaucoup de lieux d'accueil, comme euh, notre première exposition Handicap et, et Travail avait euh, rencontré euh, euh, cette, euh, cette réussite. Je suis Marie-France Guézy. Remplaçante de Madame Séverine Vassor en qualité de référente régionale handicap et chargée de mission ouverture sociale au CNAM en région Centre-Val-de-Loire. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la vidéo des témoignages filmés des lauréats sur nos plateformes. Et je vais désormais laisser la main à M. Gattinoni pour la conférence. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présente et présente pour cette conférence. Je l'ai intitulée « Les paradoxes photographiques du handicap ». Elle fait suite à un concours photographique organisé par le CNAM. Et euh, pour ce concours, donc, euh, un certain nombre de photographes ont participé et ont donné des œuvres tout à fait intéressantes. J'ai pu en, en voir les, les résultats. Je voulais remercier euh, Séverine Vasseur, euh, Marie-France gazi Fabien Cros du CNAM, ainsi que les partenaires de, de ce concours et de cette conférence, donc le euh, Conseil Régional et euh, la Casden, ainsi que Anne Zillard du Conseil Régional. Je voudrais euh, dédier cette conférence à euh, l'un des plus grands poètes euh, du XXe et XXIe siècle, Bernard Noël. Qui vient de décéder donc à 90 ans. Il m'avait fait l'honneur de participer à un projet, euh, mon projet, photographie des cinq sens, une exposition euh, créée pour les Rencontres d'Arles 1992, avec un catalogue euh, du même titre publié par Actes Sud. Dans cette exposition, j'avais eu l'idée de proposer euh, que chacun des sens humains soit pris en charge par un duo masculin-féminin, euh, donc d'un ou d'une auteur, euh, d'un ou d'une écrivaine, et d'un photographe ou d'une photographe. Et euh, j'ai eu la possibilité, et ça m'a particulièrement réjoui, de pouvoir structurer leur dialogue dans un atelier de création radiophonique pour France Culture qui s'est intitulé « Au corps des cinq sens ». Euh, aujourd'hui, donc, euh, témoigner du handicap euh, dans une approche à la fois respectueuse et empathique euh, suppose, pour moi, loin de l'image unique, de l'image scoop, de l'image euh, événement, euh, de proposer un projet photographique cohérent. Et les artistes que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui euh, engagent à leur tour un dialogue riche de création avec le handicap ou plus exactement avec les différents acteurs de ce handicap au quotidien et euh, pour moi j'ai trouvé qu'il se donnait différents buts que j'ai essayé d'organiser. donc euh, Les buts suivants, soit le dépassement du documentaire, soit des liens de parenté exaltés, soit trouver une manière de revendiquer une autre forme de beauté, soit essayer d'imaginer comment imager la maladie. D'autres, plus ambitieux encore, proposent le handicap comme modèle. Évidemment, parlant de photographie, euh, il est un handicap qui intéresse particulièrement ses créateurs, c'est la cécité, et donc la cécité qui constitue pour eux un challenge. Et euh, je conclurai donc sur euh, l'image du handicap, partant de la photographie et se tournant vers les autres arts. Donc euh, nous allons essayer maintenant de, euh, de présenter le euh, travail de différents artistes et je vais commencer donc par ceux qui se proposent de passer du constat documentaire euh, jusqu'aux marges de la photo de famille. Et je vais commencer donc par un Californien, euh, Ryan Hertz, euh, qui en 1976 euh, a, été a été invité pardon, à intervenir au Edgewood Center, euh, qui est un foyer pour déficients intellectuels afin de produire euh, des photos d'identité des patients pour qu'ils puissent conserver leur financement. Mais bien sûr, il ne s'est pas contenté de, ces, de cette tâche euh, documentaire euh, simple et il a produit de nombreux snapshots, snapshots des clichés pris de, au de, de, de, euh, jour le jour, de situations quotidiennes au sein de l'établissement ainsi que des portraits plus frontaux et euh, ouvrant sur un cadre plus large. Euh, L'ensemble montre une production respectueuse des malades avec lesquels on sent qu'il établit un rapport de confiance qui se manifeste dans les échanges de regards où se lie même une certaine complicité. En expliquant le titre de son livre, The Children of Edgewood, Hertz déclare « Ce sont des enfants, quel que soit leur âge, leurs sentiments sont directement à la surface, sans façade. » Ce que montre l'ouvrage, c'est que l'individu possède une conscience de soi suffisante pour profiter des liens qui lui permettent de survivre dans cette communauté qui le soutient. Un autre photographe, euh, Lionel Gusseret a été, lui, invité dans une autre structure. Cette structure, c'est l'association française J'interviendrai, fondée en 1973 par René de Michelis. Elle est inspirée des recherches antipsychiatriques du penseur et éducateur Fernand Deligny. Cette structure, donc, J'interviendrai, offre aux enfants autistes profonds de vivre le temps de leurs vacances en collectivité dans différentes maisons de campagne. Et euh, Lionel Jusseret, qui est belge, a euh, suivi cette euh, communauté d'enfants euh, autistes en vacances durant sept ans. Et ainsi, il a, ré il a réalisé son, son livre. Kinder seinen, 13 scènes d'enfants. La série, donc, et le livre éponyme, se déroule comme un voyage onirique, une parenthèse haute en couleur dans le dialogue des corps et des sites naturels. Chaque petite histoire se constitue d'un nombre irrégulier d'images, et trouve écho dans le texte poétique écrit par Hélène Nicolas, dite babouillec autiste sans parole. Elle n'a pas accès à la parole, son habilité motrice est insuffisante pour écrire. Elle réussit pourtant, après 20 ans de silence, à écrire à l'aide de lettres en carton disposées sur une page blanche. Et ce sont ces textes qui accompagnent les Kindersennen de Lionel Jusseret. Audrey Guyon est une photographe professionnelle. Sa fille, autiste, est atteinte du syndrome de Rett. La photographie au quotidien, comme n'importe quelle mère, l'a amenée à entamer un projet plus général dont le livre « Autiste et alors » témoigne de son engagement. Elle réalise des reportages photos à l'hôpital, en institut médico-éducatif et pour des associations, mais également pour des familles touchées par le handicap ou la maladie et qui souhaitent tout simplement s'offrir des photos de famille à caractère artistique. Par-delà les tabous, elle est en quête d'une autre forme de beauté ou comme ici d'une forme de tendresse, partagé et avec une belle présentation de sa fille et d'autres enfants atteints des mêmes symptômes. Comme l'écrivait René Char dans Feuillet d'hypnose en 1943, dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté. Et cette beauté revendiquée, donc, c'est aussi ce que recherche Marinka Masseus, elle est portraitiste et artiste documentaire née en Hollande en 70. Elle a participé au projet international Radical Beauty avec sa série Chosen Not To Be, choisir de ne pas, qui souhaite elle aussi donner une visibilité atteinte à des personnes à, une visibilité à des personnes pardon, atteintes du syndrome de Down, syndrome que l'on connaît le plus facilement en France, sous le nom de trisomie 21. Les modèles qu'elle a contactés partagent une même volonté de réussir. Elle traduit visuellement leur expérience intime en soulignant à la fois leur individualité, leur essence et leur beauté. Corps et visage subissent des agressions de différentes matières qui les rendent illisibles, mais la communauté de ressentis s'affirme dans une sororité revendiquée. Astrid DiCrolalanza, photojournaliste, a participé à des agences importantes, comme Sipapresse et Gamma Photo, et elle publie en 2018 « Être beau ». Avec Frédéric Deguelt, écrivaine, journaliste et réalisatrice de télévision. Son fils, le fils de Frédéric, donc Jim, fait partie de ces êtres hors normes et, selon ses dires, que nous appelons handicapés, entre guillemets, sans jamais donner à ce mot autre définition que celle d'un manque. Images et textes ont été exposés au Musée de l'Homme de décembre 2019. À janvier 2021, apportant une reconnaissance à ces six personnes de différents âges revendiquant leurs différences pour ces portraits. Le programme a été complété par une création chorégraphique de Luc Péton, investi dans ce sujet de la différence et du handicap depuis longtemps. Il a ici collaboré pour ce travail chorégraphique avec Bruno Brasetti, Adepte de la danse contact ayant souvent travaillé lui aussi avec des handicapés. Le chorégraphe Luc Péton s'est fait connaître en mettant en scène ses danseurs avec des oiseaux, des animaux sauvages, des grues, des cygnes, des oies de manchourie, des chouettes, des loups, des vautours, tous animaux imprégnés dès leur naissance pour qu'ils s'habituent aux danseurs. Voici Jim, le fils de Frédéric. D'autres photographes et artistes ont cherché à imager autrement la maladie. L'Ariégeoise Marie Hiverno a suivi des spectacles de danse donnés par des artistes sourds. Lors du premier confinement, en observant les bourgeons du printemps et autres éléments végétaux dans son jardin, elle a vu, face à cette évolution de la nature, l'idée de les rapprocher des gestes de la langue des signes en créant des diptyques. Elle s'attache dans cette série qu'elle intitule « Résonance » à la forme des mains, aux mouvements des corps qui sont exaltés par le fond sombre dans la recherche d'une densité de lumière qui rend le rapprochement plus sensible pour cet hommage très singulier à l'expressivité et à la naturalité de ce langage des sourds. Une autre artiste femme, Dorothy Schoes, a produit une série intitulée « Colère planquée » comme une traduction instantanée dans une langue sublime de la résistance intime à la douleur qui gagne un corps plein de vie et ne renonce en rien à son énergie, malgré la maladie. En effet, colère planquée, ah, j'ai un souci. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Je reviens à ma présentation photographique avec un problème de Liaison internet. Voilà, donc Dorothy Schultz, colère planquée. Donc colère planquée est l'anagramme de sclérose en plaques. Cette maladie du système nerveux central dont elle est atteinte depuis l'âge de 33 ans. Elle a demandé à des femmes de son entourage, plus ou moins proches, de bien vouloir, à la manière d'autoportraits différés, distanciés, interpréter ses représentations personnelles de cette pathologie lourde, ainsi que chacune de ces peurs liées à des facteurs dégénérescents. Les portraits serrés voient souvent le visage agressé, caviardé par différentes matières, qui illustrent les atteintes au fonctionnement de la bouche, des yeux et des oreilles. Autant de menaces sur le bon fonctionnement de trois sens primordiaux. Les portraits en pied sont le plus souvent pris devant des murs, dont les défauts répondent, aux attitudes de corps souvent malmenées. Les vêtements qui tombent mal, serrent les formes ou ils sont mal attifés, accentuent les sensations de malaise physique. Nus, le corps est agressé par des lumières, des couleurs ou des matières. Des tâches suspectes l'envahissent et font concurrence à son agression du fait du cheminement d'insectes ou de verres. Les fluides du corps, sueur, bave ou urine sont présents avec une belle indécence revendiquée qui vient déranger nos certitudes sanitaires. À l'opposé, le handicap peut servir de modèle. Madeleine Stuart, que vous voyez ici, est née en 1996. Elle est connue comme le premier mannequin professionnel trisomique au monde. Avec le soutien de sa mère, pour ce faire, elle a perdu 20 kilos, pour réaliser sa première séance de portfolio dans un studio. Et elles ont, la mère et la fille, diffusé cette campagne en ligne. Elles ont récolté plusieurs millions de followers qui leur ont permis de signer deux contrats de mannequinat. L'un pour les vêtements de fitness Manifesta et un autre pour la marque de sac à main Maya. Elle est apparue ensuite sur les podiums de différentes semaines de la mode à New York, Paris, Londres, Moscou, et, euh, ainsi qu'au Runway de Dubaï. Et elle a participé encore à la campagne de Mercedes-Benz en Chine. Un film a été tourné sur elle, dirigé par Jane Magnusson. Une autre personne qui a servi de modèle, une autre personne handicapée qui a servi de modèle, c'est Aimée Mullins. Elle a perdu ses pieds à l'âge de un an et a été équipée de prothèses. En 1999, le styliste britannique Alexander McQueen l'engage pour un défilé de la marque Givenchy. À cette occasion, il lui, crée, il lui fait créer une paire de jambes en hêtre sculptées. Avant cela, elle est devenue mannequin et championne d'athlétisme grâce à ses jambes artificielles. Grâce à ses jambes, donc, elle bat les records du monde dans les disciplines du 100 mètres, contre des athlètes non handicapés, 200 mètres et saut en longueur aussi aux Jeux paralympiques. En plus de sa carrière de mannequin, elle a été actrice dans World Trade Center d'Oliver Stone où elle jouait une reportrice. Elle est aussi, comme on a pu le voir dans euh, plusieurs images, ici, euh, elle est aussi la muse de cet artiste Matthew Barnet où elle joue dans son film Crémaster 3. L'action se déroule d'abord dans le Chrysler Building à New York dans les années 1929-1930, au moment de sa construction. On y voit le mannequin couper des pommes de terre avec sa prothèse. L'action se poursuit ensuite dans le musée Solomon Guggenheim où se déroulent allégoriquement des rites initiatiques et l'intronisation dans les ordres maçonniques. Aimé Mullins y apparaît affublé de jambes de verre ou encore sous les traits d'un guépard qui vient combattre Mathieu Barnet. Elle devient un être hybride, une cyberénergie, une créature nouvelle de l'ère du post humain, où l'on voit ici aussi Mathieu Barnet. Et donc, en assumant totalement son handicap, avec l'aide de l'artiste, elle l'exalte. Comme je le disais au début, le, la cécité est, est un challenge pour les photographes, les menaces un handicap qui sollicite l'imagination. Euh, ici, l'Espagnol Rubén Plazantia donne un aperçu sans concession des visages de non-voyants. Ces visages cadrés en gros plan sur un fond noir sont dramatisés par l'importance du regard modifié ou absent De façon plus sensible, moins expressive, Sophical tente de redonner des identités à des aveugles de naissance ou à d'autres privés de vue euh, ou à d'autres privés de vue suite à un accident, à une opération ou à une erreur médicale. Sa première série, datant de 1986, se compose de phototextes. Le portrait d'un non-voyant, en haut à gauche ici, est mis en relation, en diptyque ou en triptyque, avec une déclaration écrite sur le sens de la beauté et l'illustration de ce sens de la beauté par d'autres images. En 1991, dans la couleur aveugle, elle demande à ses modèles ce qu'ils perçoivent de la couleur représentant ces sensations euh, racontées par des toiles acryliques et elle confronte aussi ces descriptions à des citations d'artistes, peintres euh, ou plasticiens sur la question du monochrome. La dernière image, réalisée en 2010 à Istanbul, ville connue historiquement par son surnom de ville des aveugles, Donne la parole à des hommes et des femmes ayant perdu la vue pour les interroger sur la dernière image qu'ils ont en mémoire, leur dernier souvenir du monde visible. Elle opère, encore une fois, une reconstitution de ce souvenir écrit. Ne se contentant pas non plus d'un simple constat documentaire revendiquant une autre forme de beauté, d'autres créateurs s'interrogeant sur, sur la cécité ont recours à des formes plastiques complexes. Deux photographes aveugles euh, d'origine allemande ont été exposés au mois européen de la photo à Berlin en 2020. Se repérant au son, par rapport à la présence de leur sujet, ils l'éclairent avec une lampe portative tandis que l'objectif de leur appareil reste ouvert en une pause longue. Euh, ici, euh, nous commençons par des images de Suzanne Emmerman euh, et d'autres images de Gérald Pilner qui ont utilisé, cette, tous deux, cette technique que l'on appelle du « light painting », peinture par la lumière, qui donne une image aussi approximative que dynamique. Charlotte Mano a créé une série qui s'appelle Blind Vision. Et pour partager cette forme de blind vision avec le spectateur, elle exploite les deux extrêmes du spectre lumineux. Elle crée d'abord ces images presque sans contraste, presque blanches, avec lesquelles elle retravaille des portraits de ses parents proches pour les rendre quasi-diaphanes. À l'opposé, une autre série se joue, comme elle le dit, dans « La nuit des pixels », où elle nous oblige à déchiffrer la présence fragile de l'autre dans un rapport plus sensuel au corps et à l'image. Le graphe de Carcassonne est actif en région euh, en région Nidi-Pyrénées euh, en initiant euh, différents publics à la photographie. Et ces publics sont très différents, il y a des femmes gitanes, il y a euh, des apprentis, euh, des personnes sans domicile fixe, et ils sont les seuls en France à proposer un atelier pour malvoyants. Nous voyons ici les premières images de Maria Laetitia Piantoni, qui a suggéré à ses participants à son workshop, donc malvoyants, de euh, travailler en libre improvisation dans le noir, ce qui est paradoxal puisque... Euh, quand on a affaire à des malvoyants on va au contraire leur proposer de faire des prises de vue avec un maximum de lumière naturelle donc elle leur a installé un périmètre d'évolution tactile au sein duquel était accrochée une simple ampoule dans le noir, l'ampoule, sa lueur et sa chaleur sont repérables même pour un malvoyant dans une présence sensible autre elle a ensuite rassemblé un maximum de ces images, donc montrant, on voit ici le dispositif, euh, dans un accrochage appelé en constellation. Donc voici un exemple. Euh, pour rendre euh, donc cette idée d'une vision différente et d'une vision éclatée. Elle a aussi euh, produit des portraits avec euh, certains portraits ont été tirés en couleur, on va les voir ensuite et pour faire le lien entre la vision et le toucher, la photographe a eu l'idée de produire des, ces tirages en noir et blanc en gaufrage ou en embossage ce qui relie cette technique de l'embossage bien sûr, relie la réalisation de ces images à celle de l'alphabet braille et elle a donc aussi euh, proposer ses portraits euh, donc dans le, le dispositif, on voyait dans l'accrochage en installation, en constellation, mais elle les a produits individuellement aussi en négative couleur pour euh, nous habituer à avoir une autre vision euh, qui pourrait être celle des malvoyants. Le handicap peut intervenir aussi dans le concert des arts. Euh, Denis Darzac a mené plusieurs campagnes de prise de vue avec des personnes en situation de handicap par-delà leur déficience. Toutes ont été reprises dans son livre Actes. Il se situe en effet dans une perspective de l'image performative. Certains de ces modèles participent, nous les voyons ici, à une troupe de théâtre amateurs et ont donc accepté, avec le, le, le metteur en scène et le photographe, de se trouver dans des mises en situation photographiques. Elle les fait intervenir aussi bien dans la nature, comme on le voit ici, que dans des musées où ils entrent en dialogue avec des œuvres au mur ou dans des situations urbaines euh, différentes. Chacun a pu, dans ses ensembles d'images euh, individuelles ou collectives, manifester euh, la complexité de leur individualité au-delà de leur statut de handicap. Dans un second temps, Denis Darzac a eu l'idée de collaborer avec des danseurs de l'Opéra de Paris en leur soumettant des postures de ses premiers modèles handicapés euh, et ceux-ci, donc, ces danseurs de l'Opéra de Paris, ont euh, entrant en, en dialogue avec le lieu et avec l'artiste, ont improvisé ces scènes urbaines liées à des attitudes héritées du handicap. Voilà donc les différents artistes que je souhaitais vous montrer pour vous faire comprendre que ces procès, ces processus, ces protocoles artistiques complexes donnent une autre vue euh, du handicap. Alors, vous avez noté que dans plusieurs de ces euh, euh, de ces séries, euh, la question évidemment du corps en action rejoignait euh, la danse et euh, tout récemment, j'ai eu l'occasion euh, de voir euh, différents, euh, euh, différentes propositions, notamment dans la, la belle émission Culture Box, qui nous, qui nous donne de l'air euh, frais en euh, cette période de confinement pour euh, la, la, la culture sous toutes ses formes, de voir beaucoup de euh, danseurs handicapés. Euh, C'est qu'aussi... Euh, euh, bah chez Johan Bourgeois, par, Johann Bourgeois pardon, euh, il y a le rapport à la proprioception, ce sixième sens, euh, que euh, qu'un certain nombre de handicaps obligent à euh, activer et que les danseurs donc, euh, sont nombreux et euh, peut-être qu'une prochaine conférence, parce que c'est aussi l'un de mes champs de, de, de travail et de recherche, l'image performative, euh, pourrait, euh, pourrait euh, et exploiter les ressources plus nombreuses de la danse et du handicap. Je vous remercie de, de votre attention par rapport à cette conférence euh, invitée par le CNAM euh, du centre Val-de-Loire sur les paradoxes du handicap photographique. Merci à tous et à toutes.